Le regard est le centre de la communication humaine. Il nous permet d'analyser en un temps extrêmement court les intentions de notre vis-à-vis -vis et l'échange de regards est le socle sur lequel les humains commencent à construire une relation. Dans mon livre, j'ai montré comment tous les autres canaux de la communication non-verbale s'organisent par rapport à cet axe fondamental. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur le lien étroit entre les échanges de regards et la présence d'une hormone L'ocytocine. De nombreuses études ont prouvé que l'ocytocine, parfois rebaptisée un peu vite hormone du bonheur, est essentielle pour la régulation du stress, la mémoire sociale et le lien amoureux. Elle joue un rôle très important dans la formation du lien avec nos semblables, elle impacte notre niveau de confiance réciproque et même notre propension à être généreux. Or, échanger des regards avec d'autres personnes permet d'augmenter son niveau dans notre organisme. Il a par exemple été montré que le contact du regard est essentiel pour la création du lien entre une mère et son enfant, et que plus cet échange est long, plus le niveau d'ocytocine dans le sang de la mère est élevé. Il a aussi été montré que si l'on administre de l'ocytocine à des volontaires, ils vont rechercher beaucoup plus rapidement les yeux dans les visages qui leur sont présentés, et leur capacité à reconnaître ces visages sera nettement supérieure. C'est cela qu'on appelle la mémoire sociale. Le mieux c'est que certains animaux l'ont bien compris. Et du coup, ils utilisent le regard comme technique pour rétablir un lien unique avec nous. Des chercheurs japonais ont étudié les effets d'échange de regards entre des chiens et leurs maîtres. Leur étude a été publiée en avril 2015 dans la revue américaine Science et vous pourrez la retrouver en cliquant sur le lien dans l'article en dessous de cette vidéo. Dans une première expérience, ils ont mis dans une pièce des chiens et leurs maîtres ainsi que des loups et leurs dresseurs. Certains couples se regardaient pendant 30 minutes, d'autres sur un temps plus court. Certains pouvaient en plus parler aux animaux et ou les caresser. Les résultats Chez les chiens comme chez leurs maîtres, un échange long de regards provoque une élévation très nette du taux d'ocytocine devant les caresses et beaucoup plus que les regards courts ou les mots. Au contraire, aucune influence de ces échanges de regards n'a été constatée chez les loups, ce qui pour les chercheurs semble prouver que les chiens ont développé cette habitude depuis qu'ils ont commencé à être domestiqués il y a environ 30 000 ans. Pour les loups, le regard direct reste un signal menaçant plutôt utilisé pour marquer une domination, tandis que pour les chiens, il permet d'établir un lien en augmentant les niveaux d'ocytocine chez leur maître puis chez eux, les chercheurs parlent d'une boucle positive de l'ocytocine déclenchée par l'échange de regards. La première fois que j'ai rencontré Spuddy, sa, sa maîtresse m'a dit que jamais elle ne l'avait vu aussi concentré dans le regard de quelqu'un. Évidemment, à la fin de la soirée, j'étais irrémédiablement attaché. Et lorsque je sors dans le jardin ou que je regarde par la fenêtre, je sais que ce regard est la première chose que je vais rencontrer. Quant au petit, macho, il a tout juste un an et fait encore quelques bêtises. Mais il a très bien compris que lorsque je le gronde, la technique, c'est de s'aplatir comme une crêpe sur le sol, sans jamais me quitter du regard. Ce qui est d'une efficacité redoutable pour me calmer. Conclusion. Les chiens ont compris il y a 30 000 ans que l'échange de regards permet de déclencher chez nous, les humains, un levier puissant de lien social et d'attachement. Et si nous gardions plus souvent cette leçon en mémoire, lorsque nous rencontrons... Nos congénères, qu'en pensez-vous